lire le poème, je suis quasiment sûre que c'est celui-là qu'a ouvert l'écriture. Je suis une frontière et cela me plaît de danser sur le seuil, à perdre l'équilibre, tirailler par les contraires, à gripper quelques caillasses d'un côté, de bonnes touffes de mauvaises herbes de l'autre, pour dresser des passerelles entre hémisphères gauche et sud, l'orientation des sens qui se brouillent jusqu'à ce que le sang s'évapore, que la carcasse se dénude, fossiles de pétales flottant à travers champs, verts, secs ou mauves, sans qu'aucun palmier ne puisse filtrer la course. Je suis une frontière, et cela me plaît, de me savoir abolie par les lois de l'attraction, et leur indépendance. Au départ, le recueil s'appelait Équateur. Enfin, moi, quand j'ai commencé à écrire, vu que je suis allée faire ce voyage en Équateur et que la ligne de l'Équateur, euh, qui est à la fois un endroit de jonction et de séparation, et ça paraissait rentrer quand même beaucoup avec ce que je traversais, voilà, ça a guidé l'écriture. Et puis, en discutant avec euh, Bruno Doucet et Muriel Zach, on s'est dit, bon, peut-être que ce titre ne convient pas, donc c'est Muriel Zac qui a proposé de prendre un verre qui existait et donc c'est devenu au bord du bord et c'est vrai que moi ça m'intéressait parce que je trouvais que ça comportait cette énergie initiale de polarité et en même temps avec la période qu'on traverse ça me semblait être une résonance très directe et c'est effectivement quand on a finalisé le recueil que je me suis rendu compte de cette idée de mes origines, de ma de mon, ma qualité d'or, enfin qualité c'est pas le mot, mais de ma condition d'orpheline, que tout ça en fait au bord du bord, effectivement, faisait comme un magma euh, qui permettait à la fois de condenser et d'ouvrir sur tous ces champs. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que Shakespeare l'a utilisé <rire> dans, dans Le Roi Lire. Du coup, euh, voilà, mais c'est une pièce que j'ai beaucoup étudiée, donc peut-être que dix ans après, c'est ressorti. Mais oui, effectivement, le, au bord du bord, ça ça appelle à la fois quelque chose qui m'est très intime et en même temps quelque chose qui résonne profondément avec la période qu'on est en train de traverser. Donc bravo Muriel Zac d'avoir fait émerger ce vers qui était déjà contenu dans le recueil, mais d'en faire le guide en fait aussi de lecture de ce qui, ce qui est présent dedans. C'est ma grand-mère qui vient de, des Antilles, de la Martinique précisément et plus précisément des trois îlets. Euh, et après, elle, elle, elle est née en, sur le territoire... Euh, continentale. Elle a grandi à Bordeaux et puis c'est mes arrière grands parents qui étaient originaires de là-bas que j'ai pas eu la chance de connaître. Dans ma famille, il euh, y a certains qui les ont connus et donc ils étaient, euh, ils étaient entre l'Entre-deux-Seine et, euh, et puis le quartier des Chartrons. Donc moi, voilà, j'ai vraiment grandi entre, entre ces origines martiniquaises et en même temps euh, Bordeaux puisque mes parents se sont rencontrés là et ensuite ils sont venus à Paris. Donc moi, j'ai toujours grandi un petit peu entre ces Paris-Bordeaux et puis cette image lointaine de, de la martinique et finalement j'ai réussi à y aller en 2018 et là j'ai vraiment fait tout un tour de l'île et j'espère bien qu'on va y retourner avec toute la cousinade en fait c'est le projet qu'on a là par rapport au recueil là où je suis contente c'est que j'ai commencé à l'écrire il y a trois ans et puis avec le covid et puis plein d'autres bouleversements en fait euh, là où je suis heureuse et malheureuse <rire> d'une certaine manière c'est qu'ils trouvent des résonances très concrètes et ça je trouve que c'est par contre bien parce que j'ai beaucoup de retours euh, de personnes vraiment avec des profils très variés que ce soit au niveau de l'âge, de la condition sociale euh, tout ça et donc je me... là où je suis contente c'est que j'ai essayé d'y insuffler un espoir quand même de rassemblement et j'espère es, <rire> si la littérature peut faire ça et qui plus est la poésie, j'en serais très contente. Donc euh, en ça, pour l'instant, j'en suis très heureuse et je trouve que c'est une chance. La publication, elle permet la diffusion. À vraiment à plus grande échelle et d'ailleurs pour moi c'est assez particulier parce que venant du théâtre et ayant toujours un rapport direct en fait, avec l'auditoire la publication, bah, du coup ça m'échappe complètement et je trouve ça très intéressant donc ça permet une diffusion comme ça dans des endroits qu'on soupçonne même pas et puis ça permet que ça dure dans le temps c'est-à-dire que du coup, il y a les deux pendant L'oralité, c'est l'éphémère et la publication, c'est quelque chose voilà, qui, va, qui va durer on ne sait pas combien de temps jusqu'à ce qu'il y ait des livres. Et, et puis aussi, c'est vrai que ça permet quand même d'arriver, malheureusement presque, mais il faut savoir jouer avec, à une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est publié, il va y avoir une meilleure écoute euh, pour rencontrer des personnes, pour rencontrer des lieux, va y avoir une attention particulière. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, donc en ça, j'en suis très contente. Et puis, particulièrement chez Bruno Doucet, parce que c'est une maison vraiment que j'aimais depuis longtemps. Donc en faire partie, c'est ouais, rentrer dans une maison, vraiment, c'est le mot. quoi. Je vais lire ce poème qui a plutôt terminé l'écriture. Les avenues sont longues et bien des portes sourdes. Alors je marche et ces tombes recommencent. Sans savoir ce qui se trace, je sillonne, multiple. Petite fille de la Garonne et de la Mangrove, entre eau et terre, je pousse à l'envers de toute direction déterminée. Les enchevêtrements me sont un sol solide. Je ne sais faire autrement que cracher sur les lignes fixes pour en faire de la pluie. La colle ne trouve pas son étiquette, Les mailles comme des poisons où se brise la carrière. Mais dans l'obscurité, J'œuvre à la ramification, l'ouverture de mes paumes vers les rivages sans nom.